Yes voilà, il vient de passer par là. <rire> Incroyable, mais vrai. C'est un petit saut de 3 mètres quand même. J'ai peur. Euh, Viens, une vision d'idée Oh la la la la la Yo les gars, c'est pour Fontenoy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'amène mon vélo en haut des toits. Ça va être complètement dingue. Let's go Bon, vous l'avez compris, pour faire cet exploit, je vais être accompagné de professionnels et moi ce que je me suis toujours demandé c'est comment on fait pour y accéder. Parce que souvent dans les vidéos on voit les gars qui sont directement en haut mais moi ce que je veux vous montrer c'est aussi comment on fait pour y accéder. Je tiens à préciser vraiment au tout début de cette vidéo qu'il ne faut pas reproduire ces actions. Certaines choses qu'on va faire ici sont pas forcément très légales et surtout très risquées. L'équipe qui m'accompagne elle est là. Body kebab. Body kebab. Body pasta. Body pasta, ça fait un kebab au pasta. J'ai jamais vu mais ça fait un bon duo. Ils vont m'amener tout là-haut. Attention. Tourneaux rien de monter voilà. voilà. Là on est dans la cour du bâtiment en fait là. Exactement. Okay. En fait, C'est <rire> le potager quoi. Après on remonte là-bas. Ok. Ça va être sport ça. Là le vélo. Là, là. Oh la galère. Il y a déjà quelqu'un qui vient nous arrêter. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour, Bonjour, bon Sort sors par la grande porte au moins. C'est la première fois. Hein. C'est la première fois. La première fois. fois ah ouais. À... Bon bah voilà, c'est les joies du parcours. Il y aura un autre spot juste après. Par contre, je tiens quand même à dire que le, le gars était quand même sacrément ouais. cool. Quoi. On est tous. Yes. yes. Oh, oh, oh. Avec les pieds mouillés, fais gaffe. Hein. Ah, moi, ça ah ça, ça, ça. oui. C'est si on est en train de changer de spot, mais on a vu un petit truc énorme avant. Le spot de rêve. Franchement énorme. C'est quoi C'est une main, un pied à la base euh, voilà ça, ah, Ouais, humide. ça Ça, c'est peut-être chaud à monter. Ça, ça glisse c'est un peu de la brique. 2, 1, ça fait une guys Guys. Incroyable, quand même, ce spot. Hein. Attends, parce qu'apparemment il y en a un autre là-bas encore. Vas-y, vas-y, bunny up. Yes. Ah, mais C'est incroyable. Il y a une. Comment ça s'appelle C'est même pas une marée. C'est un, un, un jeu de lois géant. Un snake géant. Mais c'est trop bien. C'est improbable ici. Derrière ce toit-là. Derrière ce toit-là. 10 étages. Dix étages. Ouais. Par dessus le vide en plus. Pa par dessus lui. Voilà la facilité, quoi. Ici, c'est open bar. C'est le ok bar. En plus, on prend la fenêtre directement le toit. Hop, ça passe tranquille. On l'a vu. Pour le. C'est incroyable. Tu faire ça avec le vent, vent qu'il y a ah, Moi je le fais pas avec l'eau. Ça s'entend peut-être dans la vidéo, mais il y a un vent de fou là. En fait, au moins avec le vélo en fait. Je vais arriver, ça va être trempé la ferraille. la vous, y a moyen de faire un saut là genre. Moi je peux ouais, sauter déjà de là. Vas-y, on se fait un truc tranquille. On est monté là-haut, autant en profiter. On était là tout à l'heure en fait. Juste là. Là, c'est chez les gens. Tout dans Yes, Alors là après c'est un peu haut là, là on va pas s'emballer, après c'est que des petits sauts en vrai, c'est pas les toiles les plus fous mais avant de partir, je vais essayer de sauter, déjà de là haut ça fait 2m50, ah, moi je pourrais pas le faire en partant de là, ça va être trop chaud, ça glisse, franchement trop chaud, par contre là si vous allez trop loin les gars c'est le saut de la mort, hein. ça va film vas-y je peux y aller, un jour le manpower, un jour, vas-y vas-y, ah ouais carrément, ok, moi ouais, le malade, On ah, est juste attends, opposé, ouais, c'est ah, risqué, on sécurise. On va essayer de se trouver un vrai toit. Parce que là avec les graviers ça glisse. Pour eux même pour vous, c'est galère avec. Genre l'humidité là d'ici là c'est un peu chiant. Se passe le vélo Jette tout, vas-y. Jette le pas là-bas hein. Pas trop fort hein. Pas là, non Oh guys. Oh la tête d'homme Je vais mourir. Yes. Là on a une équipe. Tout seul ça aurait été compliqué quoi. Ok ok. Dans okay. ses voilà. premières expériences. Euh... Stopper. peur 3, 1, yeah ah ouais. Allez bon on descend discrètement. On va changer de spot. Les gars ils sont allés récupérer les petits monstres et on part sur celui-là là-haut. Là Comment vous avez les accès on appuie sur un bouton et ça s'ouvre. Ah ouais Improbable. Bonjour. Bonjour. Le vélo prend un peu de place là. Je suis de là. Ça arrive à appuyer sur le bouton ou pas Ça, on coule les gens, ils rien. rien. Il, y a, il y a de la mort pendant le ouais. Tiens, Je te tiens, t'inquiète pas. Hein. Bah écoutez, on va faire on un shooting photo. photo hein. vidéo, ouais, une ah, moi je viens ah, te de changer de la, la véranda. Hein. Okay. Ah ouais, okay. oh, okay. oh, nickel. Va Vas-y, let's go. Voilà, il vient de passer par là. Incroyable, mais vrai. Tiens, ok. On <rire> vient de faire ça, nickel. Oh, voilà, ah, attends, ça. moi je me pousse. C'est pas ça, t'inquiète. Voilà, merci. bonne journée, merci. Là, là, là. Donc, par contre ça c'est pas très stable. Tu vois. Voilà. Ça on, on notre sent... vie pas là-dessus. Ah ouais. Ok. Le gars est passé. Il est, est déjà monté comme il a. Non non il y au revoir là ici, là il le Grinch, voilà. Il a réussi. Bravo. Là, ça c'est du spot. Au compteur. De là à là oh, ouais. Non. Oh, La vue en plus on est sur un petit euh, coucher de soleil sur Grenoble. Mais là. Oh. Là ce spot il me plaît là, pas trop peur du vide Oh là là là là Attends oh. Là ça peut rouler là Oh yes J'ai envie d'aller voir là-haut quand même voir les. Parce que quand même ils m'ont vendu un truc de là à là bas Mais attendez avec après, si tu veux as le niveau de ça de vide Oh là là regardez moi ce saut de malade Attends 3 2, 1, vas-y. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Il est chaud. Oh. Bravo. Oh, ça ça je suis chié dessus. Ah ouais, Mais allez, ça l'a en fait. Ça l'a en fait, ça l'a en fait. En fait. Vas-y. Ça fait très, très, très, très peur. C'est mental, là. C'est mental, c'est mental. Faut pas attendre. Allez, j'y vais, j'y vais, c'est parti. A... C'est chaud aussi. C'est que je dois partir d'un angle. Moi, j'aurais bien aimé partir dans ce sens-là, tu vois. Partir de là. C'est Un petit saut de 3 mètres, quand même. Hein. 3 mètres d'espace pour 45 mètres de vide. Allez, Aurélien. Oh là là la Oh la la Yeah! Euh, dans la tête, là la là là là Oh là Nice Mec t'as glissé il y avait ça quoi Vas-y Mousse il est parti Allez Allez mec Allez Allez comment, commande, commande Yes Yes Oh, Easy Le gap Yes Tile Bah. Allez, J'ai envie de faire un truc J'ai envie de passer de là à la cheminée tiens Vas-y pas très conscient mais voilà ça fait partie du dépassement de soi c'est ce qu'on cherche dans le sport extrême oh les pompiers c'est bon du coup tout va bien tout va bien il n'y a pas <rire> eu de souci hein. chaque fois on dit ne pas reproduire ce qu'on fait on check le terrain on connaît nos, nos distances connaît nos limites on sait de quoi on est capable ou pas on se motive ça fait vraiment très plaisir donc euh, merci les gars déjà le pouce bleu et c'est pas terminé j'ai mal envie de faire de là à là non mais en gros c'est un saut de 3 mètres de haut par 4 mètres de haut manpower on y retourne la team grenoble on va y aller là oh là là non, il va y aller ok allez Yes! Oh là là! Oh, cette vidéo est dingue. Yes! Mais what? What? Regarde la hauteur. Euh, tu veux que je vienne? A pied? Euh, non, à pied non. Et je suis plus sûr avec mon vélo qu'à pied. Hein. Vas-y, un petit rebord là. C'est sur la roue arrière. Oh. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Hop! Oh. Comment? Vas-y, je me mets au parcours. Je te suis, non là je te suis plus, là. je reste là moi. Check. Il y a un saut de la mort aussi. waouh tu les fans là c'est fissuré là. Très impressionnant. Ah il va faire un saut ah Il va faire un saut. Oh. <rire> J'ai vraiment cru. Oh. Mais mec, ah ouais, ok. Il a filmé en J'ai vraiment Incroyable. eu peur pour toi. Incroyable. J'ai dit mais. On ouais, voit ouais, le moment où genre. Fais, euh, je... Ah ouais, ok. Moi je le fais pas, non. Et du coup pour redescendre, là, ça on, va fait être... on est obligé de reprendre le truc merdique. On mérdique. va sauter, et lâcher les gens. Non. Et euh, là, non, on va prendre un chemin passage secret. Euh, ça va être une trappe d'ascenseur et on va refaire descendre le vélo comme on l'a fait descendre tout à l'heure. Une trappe. Ça rentre ouais, mon vélo trappe, dedans Oui, ça passera. Ah ouais. On l'a fait. <rire> ça passe. On, on regardera le moment. Il <rire> euh, okay. y a des chances. Genre un truc comme ça, quoi. On va essayer ouais, de ça. Genre là, et ça passe. C'était laquelle déjà Ah, c'est ouvert. C'est improbable je connaissais pas du tout. Ah ça pue En fait je viens d'ouvrir le passage secret de. C'est exactement celle-là. Ça pue partout Ok on va chercher les affaires et on va voir comment on peut descendre sans se faire attraper par les gens parce qu'en fait la trappe, elle est je crois juste au-dessus de l'entrée d'un appart j'ai l'impression. Inside comment monter sur les toits et surtout comment redescendre c'est maintenant. Ok, le bike. C'est quoi ça C'est l'ascenseur Oui. Quand On faisait quoi hein euh, On faisait euh, du, du parcours. parcours et et je... euh, vous avez une vision d'entité euh, Moi j'y ai rien là. Euh, ah, tour, vous vous pas Parce que c'est fermé euh... en fait, Contrôlé ah, ah, ah, par là. les CRS. Euh, Ouais 20 minutes qu'ils attendaient en bas en fait pour nous Et moi j'étais sûr que c'était pour nous Mais bon on a dit franchement on respecte comme on a dit depuis le début de la vidéo On dégrade rien A chaque fois qu'on croise des gens on leur explique il a Souriez pas d'agressivité Souriant Et voilà je pense que la police aussi a compris C'est une très belle conclusion Ne jamais reproduire ça On, est, on, on aurait été conscient franchement on aurait eu une amende ou quoi On l'aurait assumé complètement J'ai tout vécu de, de, de, de, de vos tripes Voilà de l'arrestation à une trappe à, à tout Alors qu'est-ce que tu as Commencerait pas tous les jours, ça c'est ça c'est clair. Mais c'était dingue. Donc vraiment allez les suivre pour les remercier. Tout est dans la description, bien sûr. Merci de nous avoir intégré dans votre quotidien. C'est avec plaisir.